Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Et Mélanie Méné de Maman fait un gâteau. Petit truc astuce, c'est très court, cool, vous allez voir, parce que c'est très important, c'est un, un truc astuce de la chef. Oui. Explique-nous un petit peu. Alors voilà, vous êtes hyper, hyper nombreux à me dire « Mon Kenwood ne sait pas battre un ou deux blancs en neige ». Moi, je vous dis que oui, c'est juste que vos fouets sont mal réglés. Oui, voilà, quand on achète le robot, euh, on doit régler tous les ustensiles. Alors, on règle une fois et puis c'est terminé. Mais il faut le faire. Tout à fait. Et donc, c'est particulier à Kenwood. Hein oui, les oui. autres oui. marques, on ne sait pas régler les fouets sur les autres marques. Donc ici, on règle la hauteur, en fait, simplement, du fouet. Donc... donc, quand vous le recevez, il a la hauteur maximum. On va desserrer le boulon ici. Je te laisse faire. Ouais. Il faut un homme pour faire ça <rire> Voilà. Alors, vous desserrez. Donc, vous voyez bien, ici, on dessert. Et alors, on remonte. Hop, on redescend le boulon. On va resserrer. Et vous devez trouver la bonne hauteur d'un robot à l'autre. La hauteur peut être un petit peu différente. Alors, comment savoir si le fouet est bien réglé une fois qu'on l'a positionné On met une feuille de papier dans le fond de son robot. On referme le robot. Il faut que cette feuille euh, soit, quand vous tirez sur la feuille, une légère résistance. Ici, on n'y est pas. On n'y est pas encore, donc on va le redescendre un petit peu plus. C'est un petit réglage rapide. Hein, c'est pas. Euh... Oui, bah une fois que c'est fait, c'est fait à vie. Donc euh, prenez le temps de le faire. Vous allez pouvoir mieux mélanger dans, vos, le, dans le fond de votre bol. C'est hyper important. Et donc on sait battre un blanc en neige. Un blanc à deux blancs, sans aucun problème. Alors. Oui, là, c'est bien. On sent une légère résistance. Il ne faut pas non plus que ça accroche trop. Si vous ne savez pas tirer la feuille, c'est que le fouet est trop bas. Et dans ce cas, vous allez griffer oui. griffe tout, le, tout fond le fond du bol. bol. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. On peut le montrer euh, sans réglage. C'est-à-dire... Donc, ça doit quand vous êtes dans le fond de votre bol, vous devez savoir l'enlever. Pisser cette feuille. Voilà. Si ça bouge trop, c'est qu'il faut le régler un peu plus bas. Vous l'entendez également au bruit. Hein. Si oui. c'est trop bas, vous allez l'entendre automatiquement frotter dans le fond du bol. Oui. Cette clé est fournie automatiquement à l'achat de allez, votre goût. robot. Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce truc et astuce. Merci beaucoup, Mélanie. Merci à toi, Thomas. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Pinterest, Instagram. Sur Maman fait un gâteau, aussi Facebook, Instagram, Pinterest. A très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao Bisous secrets